Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro Un jour un conseil, j'ai voulu partager avec vous un projet mené avec une classe à horaire aménagé musique, une classe cham. J'ai repris l'idée de certains orchestres qui consistent à organiser un concert confiné. La démarche a été relativement simple, les élèves de leur côté ont choisi la musique. Pour ma part, je leur ai fourni un support audio de référence ainsi qu'une démarche à suivre pour la restitution des vidéos. Voici le résultat.